Alors, il faut, faut distinguer euh, la, la, la prévention et euh, la prise en compte, entre guillemets, soins des, des addictions. Le, la santé travail est un espace qui va permettre de repérer des situations qui sont des situations à risque, voire des situations de dépendance. Et tout l'enjeu est de favoriser une sortie de la dépendance quel que soit le, le mode de, de dépendance, euh, en fonction de ce que la personne est prête à engager. La, la question en santé travail va être celle des addictions, par exemple, au jeu, qui ont une incidence sur le plan professionnel. On a une incidence classique qui est celle euh, des gens qui, en jouant le soir chez eux, ont du mal à être à l'heure au boulot. Donc, on a des questions de retard, d'absentéisme, etc. Mais on a aussi, et j'ai eu à m'occuper de ce genre de situation, euh, des gens qui sont addicts au jeu avec argent et qui jouent l'argent de l'entreprise. On a des situations qui, évidemment, ont des répercussions financières, entre guillemets, risques santé au travail. Qui sont gigantesques. Donc la, la question des, des comportements, des addictions dites sans produit et en quelle mesure elles ont une incidence sur euh, la vie professionnelle. On l'a également avec les écrans sur des personnes qui consultent énormément les réseaux sociaux ou d'autres euh, systèmes, entre guillemets, informatiques. Euh, ça peut être la bourse, ça peut être autre chose. Et, et, et ce temps-là n'est pas un temps, évidemment, euh, un temps où ils sont au travail. Donc, c'est la, la relation entre les consommations addictions et les répercussions en entreprise. Ce qui suppose dans les entreprises ce que l'on aime euh, privilégier qui est celle de l'évaluation des risques liés aux consommations-addictions. Et ça, c'est très très intéressant quand, en termes de prévention, on va accompagner l'entreprise dans son évaluation personnelle des risques. Il y a plusieurs manières de faire. Alors, bien sûr, on peut avoir des questionnaires. Le plus intéressant dans l'expérience, qui est la mienne, et de l'addicto chez nous, c'est de faire, on va dire, trois étapes. Dans cette évaluation des risques, et on est complètement dans l'addiction sans a priori, ou dans une première étape avec des salariés qui sont un groupe projet, ou des salariés tirés au sort, ou des salariés qui viennent en sensibilisation. On va poser la première question de façon anonyme sur des post-it. Selon vous, quel est le produit qui aujourd'hui dans vos entreprises a le plus d'impact négatif Sans citer. Impact négatif sur la santé, la sécurité, l'impact négatif dans l'imaginaire de chacun. Et on voit sur les post-it ce qui sort. Ce qui est très intéressant en termes d'évaluation, c'est qu'évidemment, on ne sait pas à l'avance les produits qui vont être nommés par les salariés. Dans un deuxième temps, on va demander aux salariés, toujours de façon anonyme, avec les produits dont on vient de parler, que peut-il se produire en termes de risques dans votre entreprise Et là, on va avoir directement une évaluation des risques par secteur, par métier, par des choses qu'on n'avait pas envisagées, parce que les gens vont aussi reprendre les histoires qui ont déjà été vécues. Donc on a un deuxième temps autour des conséquences des produits qui ont été mis en évidence dans la première étape. La troisième étape très intéressante, c'est qu'attendez-vous de votre entreprise, non pas pour supprimer les risques, mais pour réduire les risques liés aux consommations dont on vient de parler. Et là, on a le passage de l'évaluation des risques au plan de prévention construit avec les salariés.